Esperluette. Luette. Espér Luette. Esper Luette. Bonus. Mon territoire foisonne de belles énergies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 Je m'appelle Martine Gras, je fais partie de l'association 1 pour 1 qui existe depuis 22 ans. Je suis tutrice depuis 16 ans maintenant. L'association 1 pour 1 consiste à accompagner individuellement un enfant qui vient d'arriver en France et qui est scolarisé dans les écoles quartier ouest d'Avignon. L'objectif c'est de lui apprendre, de lui faire comprendre la langue, qui sache décrire et qui sache lire correctement. Au départ, c'est l'enseignant qui oriente l'enfant à l'association en accord avec la famille. La famille doit être d'accord pour pouvoir instaurer cette relation. Le tuteur est bénévole. Il va chercher l'enfant dans la famille, donc il a une relation de confiance avec la famille, ce qui est très important, et on essaie donc de manière ludique quand même et culturel de lui euh, de le faire parler on le soutient aussi euh, dans ses difficultés qu'il peut avoir à s'intégrer parce que quand il arrive il ne connaît pas du tout le il ne connaît pas du tout le, la ville le pays euh, donc il est un petit peu en retrait c'est pour cette raison qu'on nous les oriente ils n'ont pas forcément de difficultés de capacités de difficultés scolaires mais ce qu'ils sont un peu introvertis et ils ont besoin donc de, de s'exprimer c'est vraiment très gratifiant pour le tuteur parce qu'en fait on croit que c'est compliqué parce que l'enfant euh, quand on, quand quand on le prend effectivement il ne connaît pas beaucoup de mots donc on est un petit peu désorienté mais ça, ça vient très vite en fait il faut être très naturel et euh, considérer comme si on a son enfant ou son petit enfant quand on, quand on est euh, grand-parent et ça se passe très très bien la relation se, se fait très rapidement l'enfant quand je le vois au début il m'appelle maîtresse et donc Bon, maîtresse, et au moment où il appelle Martine, j'ai compris, la relation est instaurée. Ce qui est très important dans l'association aussi, c'est le lien que nous avons avec les familles, notamment avec la maman. Le but aussi, après avoir instauré une relation de confiance, c'est de sensibiliser la maman au suivi de l'enfant scolaire. On a un petit peu un rôle de médiateur entre l'école et la famille. Tout cela se fait dans le respect de la culture de chacun. La relation avec l'enfant, elle peut durer deux ans maximum. C'est toujours un pincement au cœur, mais euh, bon, la relation continue tout de même. Comme les liens sont très forts avec la famille, on continue à se, à se téléphoner et à passer de temps en temps, voir les familles. L'accueil de, de ces familles est extraordinaire. Donc, Vous rentrez dans cette famille, euh, on sent vraiment qu'ils sont motivés pour, euh, pour que l'enfant s'intègre. Ils ont vraiment une volonté de, de, de s'intégrer les activités sont très variées, donc Cinéma Utopia, avec qui nous avons un partenariat, ensuite le théâtre. Alors ça peut être individuel, mais ça peut être aussi collectif. Chaque année, on organise des sorties collectives où les tuteurs sont ensemble avec les enfants. Ça permet de mieux se connaître et, euh, et que les enfants se retrouvent. Il ne faut pas oublier aussi qu'il faut lui faire connaître son environnement. Euh, donc ça consiste, moi par exemple, je vais en centre-ville avec le plan d'Avignon et nous circulons à Avignon pour, euh, pour qu'il se, se situe dans la ville. Au niveau de l'association, là nous avons euh, les temps forts c'est-à-dire nous faisons des régulations donc une fois par trimestre dans chaque école nous réunissons tous les tuteurs et tutrices en présence des enseignants et là c'est un moment où les tutrices et tuteurs euh, euh, font part de leur expérience, de leurs difficultés donc d'autres tuteurs et tutrices qui sont là euh, peuvent l'aider, dis moi j'ai eu cette difficulté tu peux faire comme ça euh, voilà donc c'est un lien et nous ça nous permet de suivre donc le, le travail du, du, du tuteur en sachant qu'ils peuvent, qu peuvent téléphoner à tout instant avec euh, membres un membre de l'association. S'ils ont une difficulté, nous avons des référentes dans chaque école pour répondre aux inquiétudes des tutrices. Alors les compétences, c'est surtout une motivation. Hein, donc une motivation de, de vouloir aider un enfant, une régularité, une fois par semaine. Nous avons des, des tuteurs, des tutrices D'horizons différents, il suffit simplement la motivation. Euh, on a affaire à des enfants de, de primaire, donc c'est tout à fait euh, à la portée de, de, de tout le monde pour faire lire l'enfant, écrire. Voilà, mais c'est surtout une motivation, euh, installer une relation de, de confiance et, et avoir envie que cet enfant réussisse, tout en gardant soi-même une envie et une, une, un plaisir à rencontrer l'enfant et la famille. Voilà, à partir de là, après tout roule. Hein, ça ça marche ça marche très bien c'est c'est très naturel moi même j'ai un enfant que j'ai suivi en 2003 euh, donc qui maintenant, euh, donc, il, déjà, il avait 7 ans, donc euh, faites le compte, il a 22 ans, mais dit, il était très introverti et il avait des difficultés scolaires, donc ça n'arrangeait pas les difficultés. Donc on a très vite compris avec les enseignants qu'il euh, ne ferait pas de grandes études, mais il a, il a trouvé sa voie, donc maintenant il travaille à l'hôpital d'Avignon. Alors l'association, nous avons un site qui est très bien fait, un pour un, le chiffre, tiré du 6 avignon.fr. Vous aurez toutes les indications. Vous aurez même un formulaire à, que vous pourrez remplir. À la suite de ça, une fois qu'on aura pris contact par le site, Martine Lugy, la présidente, vous rencontre. On en un entretien. Elle vous fait part de l'engagement. Vous verrez, nous sommes une équipe, euh, très, très motivée, euh, très unie et, euh, nous vous accompagnerons et nous vous soutiendrons dans votre, dans votre démarche. Ce que je peux dire avec mon expérience de 16 ans, c'est que tous les mercredis matin, je me lève. Et je me dis, bon, cet après-midi, tu vas tu vas voir Anas ou un autre enfant. Et c'est vraiment une joie, un plaisir de prendre ma voiture, d'aller le chercher, de discuter avec la famille, ensuite de rentrer le soir dans la famille, montrer les photos que nous avons prises et discuter avec euh, la maman. Bien sûr, euh, il faut savoir que les, les mamans, euh, de, que ce soit des les mamans d'origine de, de, marocaine, turque, sont très accueillantes, donc vous arrivez le, le soir. Et moi, ce que je peux dire, c'est quand je rentre chez moi, je ne mange pas le soir. Donc euh, <rire> voilà donc c'est c'est tout à fait euh, plaisant quoi c'est c'est du plaisir